Okay, tout d'abord, euh, ce qu'il faut savoir à propos de Red Hat, si vous ne nous connaissez pas bien, on est le leader mondial en termes de logiciels On est la plus grande compagnie euh, logiciels euh, qui existe aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Je suis appuyé par des chiffres. Tout d'abord, on parle de 80 des, des compagnies dans le Fortune 500 qui utilisent nos technologies. Donc, les plus grandes compagnies dans le monde euh, utilisent les technologies. Quand je dis «utilise », ce n'est pas juste un ou deux serveurs, c'est souvent des milliers de serveurs qui euh, sont basés sur Red Hat. On a des bureaux un peu partout dans le monde, les petits points que vous voyez sur la carte, ça identifie nos, principales, nos principaux bureaux. Il n'y euh, a rien en Afrique, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a qu pas de présence en Afrique. Euh, notre, on a un avocat euh, qui travaille en Afrique, qui est francophone, donc qui s'occupe des contrats, entre autres, Il sait que les clients, donc il est basé en Afrique. Donc, on n'a pas de bureau, mais on a quand même une présence en Afrique. Autre chose que vous voyez sur cette euh, diapositive-là, euh, à droite, on ne le voit pas super bien, mais on a notre, notre CIO qui s'appelle Jim Whiters, euh, qui a joint la compagnie, euh, ça fait à peu près 5 ou 6 ans. Très dynamique comme personne, c'est un CIO qui est très jeune, euh, qui a fait évoluer beaucoup euh, la compagnie depuis 3-4 ans, donc je vais vous en faire part. Euh, dans le bas ici, j'ai notre euh, historique, dans le fond, depuis la création, les points saillants dans la compagnie depuis euh, la création de Red Hat. Donc Red Hat est, euh, a été créé en 1993 euh, et le but à l'époque, c'était de, de, de construire une distribution Linux, donc ramasser euh, plein de projets open source, en faire euh, une distribution Linux et la distribuer sur CD ou, ou disquette à l'époque. Bon, C'est comme ça que la compagnie est, est née. On est rentré en bourse. Euh, en 1999. Donc, ça fait déjà plusieurs années que Red Hat est coté en bourse et euh, à l'époque, on avait battu des records. Euh, euh, je pense que l'action avait été annoncée à 14 pour commencer et en fin de journée, on était rendu à 57 Donc, aujourd'hui, l'action de Red Hat tourne aux alentours de 50 pour vous donner une idée. Euh, en 2002, c'est là qu'on a pris un virage vraiment entreprise. Donc, on a relâché euh, une distribution Linux qui était vraiment dédiée pour l'entreprise. Puisqu'à l'époque, euh, Linux, c'était des gens qui travaillaient dans le cave et, euh, dans le fond, c'était plus pour s'amuser, Linux, à l'époque. Nous, ce qu'on a fait en 2002, c'est qu'on a dit, c'est le temps d'apporter Linux au niveau entreprise. Donc, on a relâché euh, Red Hat Enterprise Linux, la première version à cette époque-là. Euh, si je saute quelques points, euh, en 2009, on a relâché un produit qui s'appelle Red Hat Enterprise Virtualization, donc qui, euh, euh, pour compétitionner, dans le fond, l'offre VMware. Donc, je vais vous en parler plus en détail un petit peu plus tard dans la présentation. Euh, en 2011, on a annoncé euh, avoir atteint le chiffre magique du 1 milliard de chiffre d'affaires. Ça aussi, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Euh, on est un membre euh, Platinium du côté OpenStack. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet OpenStack, un gros euh, boss dans la communauté en ce moment. Plusieurs compagnies s'impliquent. Euh, euh, C'est un projet qui évolue très, très vite. Euh, D'ailleurs, euh, chez nous, on s'apprête on à relâcher une version supportée euh, d'OpenStack. On devrait euh, annoncer ça en mai ou en juin euh, prochain. Il y a déjà des versions euh, euh, technologie preview de disponibles si vous voulez essayer euh, notre version d'OpenStack. Euh, on a relancé un produit qui s'appelle Red Hat Storage en 2012. Euh, je vais en parler un, un petit peu plus en détail tout à l'heure. On a fait des acquisitions Fuse Source Polymita, ça c'est au niveau plus JBoss. Euh, et finalement, en décembre dernier, on a acquis une compagnie qui s'appelle IQ. Donc, vous pouvez voir, dans les deux dernières années, il y a eu beaucoup d'acquisitions. Euh, et je vous dirais aussi, en termes euh, de nombre d'employés euh, chez Red Hat, on connaît une expansion phénoménale. On engage en 200 et 300 personnes par trimestre, ce qui est un rythme incroyable. Euh, J'ai commencé chez Red Hat, ça va faire quatre ans je suis avec Red Hat. Euh, J'ai commencé, on était environ 2000 employés. Là, on approche le 6000 employés. Donc, en quatre ans, là, on a passer de 2000 à 6000. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui nous connaissent un peu moins? Euh, Christophe euh, l'a mentionné tout à l'heure. Euh, certes, on est reconnu pour euh, euh, comme une compagnie qui crée un système d'exploitation, qui maintient un système d'exploitation Linux. Euh, c'est comme ça, on s'est fait connaître, c'est comme ça que les gens nous reconnaissent, le, notre logo, le « Shadow Man ». Euh, est reconnu partout à travers le monde comme le système d'exploitation Linux. Par contre, on fait beaucoup plus que le système d'exploitation aujourd'hui. On touche au cloud euh, avec des produits spécifiques pour le cloud que je vais en parler tantôt. On touche au stockage, au storage, à la virtualisation et bien sûr au middleware avec JBoss. De quelle façon on le fait? Et c'est ça qui est très différent euh, si on compare avec une compagnie... Euh, euh, Fermés comme Microsoft, Oracle, ou on peut en nommer plusieurs. Nous, on travaille avec la communauté. Quand je dis on travaille avec la communauté, ce n'est pas nécessairement qu'on comprenne ce que la communauté a fait, puis on fait de l'argent avec ça. Bien au contraire, on va participer aussi à la communauté. Euh, ce qui fait qu'on est capable euh, d'aller chercher une, une innovation que nulle autre compagnie est capable de faire au niveau commercial. Parce qu'on travaille avec la communauté. C'est qui la communauté? Ça peut être vous. Ça peut être euh, les jeunes savoir-faire Linux, ça peut être euh, IBM. IBM fait partie de la communauté Linux aujourd'hui, est un important contributeur. Donc, il y a plein de gens qui contribuent aux projet open source. Donc, ils font évoluer ces, ces produits-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend ces projets-là, on les stabilise et on le rend prêt pour l'entreprise. Euh, parce que c'est du, euh, du développement partagé entre plusieurs individus, plusieurs entreprises, euh, on va réduire les coûts de développement. Donc, si vous prenez, par exemple, un système d'exploitation UNIX avec le un, un, un matériel qui va avec ça, c'est des coûts assez astronomiques. Pourquoi? Ben, c'est juste une compagnie qui développe. Donc, la compagnie doit payer tous ses développeurs. Dans notre cas, oui, on a des développeurs chez Red Hat, mais la communauté euh, développe principalement le produit et on, on ne paye pas les communautés. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des coûts beaucoup plus bas que ce que du nouveau commercial, on voit les gens ont tendance des fois à penser « Ah, euh, c'est moins cher, donc c'est plus cheap », mais non. Dans le cas du logiciel libre, c'est juste qu'on a un bassin de développeurs qui, qui développent par passion et qui ne sont tout simplement pas payés, ou qui sont payés par d'autres compagnies. Euh, donc, les bénéfices qu'on en tire de ça, on a une plus grande flexibilité. On va euh, développer des technologies beaucoup plus vite parce qu'on a beaucoup de développeurs, des milliers de développeurs qui participent, qui ont des très bonnes idées. On a une meilleure qualité parce que le code est partagé hein, entre les entreprises. Donc c Et si on va arriver à être capable de participer à différents projets-là, il faut que le code soit de qualité pour que les gens aient des facilités à lire le code. Euh, je venais j'ai oublié quelque chose sur flexibilité. Pourquoi c'est flexible? Euh, dans une entreprise commerciale, il y a un département qui va développer un morceau du logiciel et, en général, c'est fermé. Il n'y a personne d'autre qui est capable de toucher à ça. Dans le cas du logiciel libre, tout est ouvert. Donc, tout le monde participe, tout le monde peut aller voir ce que l'autre fait et peut l'améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on a une plus grande flexibilité. Meilleur prix performance, je l'ai mentionné tout à l'heure, comme on a beaucoup de développeurs qu'on n'a pas à payer, on est capable d'arriver avec des prix hein, très intéressants. Et on va, bien sûr, s'aligner avec les besoins des clients. Pourquoi? Parce que souvent, les clients développent aussi. Les clients peuvent développer euh, en open source. Et les clients vont développer des besoins qu'eux ont. Donc, souvent, si un client a un besoin particulier, le développe, bien, il y a des bonnes chances qu'un autre client ait ce même besoin-là. Donc, on s'aligne euh, plus efficacement au niveau des besoins clientèle avec des logiciels libres. Tout au long de ma présentation, vous allez voir des petites notes euh, de différents euh, témoignages de nos clients. Je ne les lirai pas. Je vous laisse euh, le, le, le, c'est à vous de le lire. Je vais partager la, la présentation avec vous. Vous pourrez euh, éventuellement les lire plus tard. Par contre, il y en a quelques-unes que je vais citer qui sont vraiment intéressantes euh, et qui vont un peu bonifier un peu ce que je dis. Euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, Hat, on est euh, la première compagnie en logiciel libre à le, le, atteint le chiffre magique de revenus de 1 milliard de dollars. On s'apprête à annoncer nos chiffres de l'année passée. Dans le fond, on vient de finir une année fiscale à fin février. On devrait être n'ai euh, pas de, de chiffre exact à vous donner, là, mais on devrait être à 1,3 milliard, 400 mille peut-être, 1,3 milliard, 1,3 milliard. Donc, ce que vous pouvez voir dans cette slide-là, c'est que la, la, la, la santé financière de Red Hat, euh, ça va très, très bien. Dans le fond, corps après corps, on a généré euh, plus de revenus. Il y a des périodes où ça a un petit peu plus stagné, des périodes qui a eu des plus gros pics, mais vous pouvez voir que ça va bien. Et ça, les clients, les investisseurs adorent voir ce genre de slide-là. Là. Parce que vous, vous, vous allez faire ou vous faites un investissement avec Red Hat, puis vous voulez que ça dure, bien avec des, des chiffres comme ça, avec un graphique comme ça, ça montre qu'on ne va pas en descendant. On est vraiment sur une pente euh, montante. Euh, on a une grande expérience dans différents créneaux. Enfin, on touche à pratiquement tous les créneaux euh, de l'industrie aujourd'hui, euh, autant au niveau service, énergie, les soins de santé, euh, manufacturiers. Par contre, on est, je dirais, un petit peu plus fort dans quatre secteurs, financier, technologie, médias, gouvernement et telcom. Euh, Ce n'est pas nécessairement que c'est un endroit où on focus, mais euh, les, euh, la technologie Red Hat, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de, de nos produits, euh, semble plaire beaucoup à ces, à ces quatre euh, secteurs-là. Reste qu'on demeure ouvert à travailler avec n'importe quelle entreprise qui a des besoins euh, d'infrastructures. Euh, juste pour vous montrer un petit peu euh, vers où maintenant on s'en va chez Red Hat avec notre marché. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, on est reconnu pour le système d'exploitation Linux. On a beaucoup plus que ça maintenant. Si on regarde en 2005, on avait un marché adressable avec notre produit Red Hat Enterprise Linux parce qu'on faisait que ça en 2005, un marché adressable de 8 milliards. Et là, on s'en va en deux, vers 2016, nos analystes internes ont déterminé euh, le marché qu'on peut, euh, qu peut atteindre dans le fond avec nos produits. Ce qui fait à noter, intéressant, le, le système d'exploitation demeure une partie importante, mais regardez au côté middleware, il y a un marché encore plus grand à aller chercher avec euh, notre plateforme middleware. Je ne sais pas s'il y en a ici qui utilisent euh, JBoss ou euh, autre solution middleware. Non. Euh, donc, c'est un marché qu'on peut euh, aller euh, chercher beaucoup de, de revenus à ce niveau-là. Virtualisation, cloud aussi, est une portion assez importante. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas... Je n'ai pas de, de slide pour 2013, mais euh, cloud euh, c'est un, un mot qu'on entend partout. Toutes les, les firmes vous en ont déjà parlé. Euh, Ce n'est pas quelque chose que les gens déploient, mais c'est des choses que les gens pensent aujourd'hui, euh, éventuellement déployer dans quelques années. Donc, on a une petite euh, une citation ici d'un investisseur Mosaïque qui dit qu'on va prospérer là, dans les, les 10 prochaines années parce qu'on a visé des marchés euh, vraiment intéressants, euh, où il y a de la demande et où euh, Red Hat va bien fitter. Ici, une, une, une, une petite diapositive assez intéressante sur euh, une un, un étude que Forbes a faite sur les compagnies les plus innovantes euh, à votre gauche. À droite, un petit peu moins intéressant pour nous, mais Forbes nous touche un petit peu plus. On a été classé par Forbes quatrième, donc quatrième dans le monde, contre les, une compagnie les plus innovantes, juste en dessous d'Amazon. Donc vraiment intéressant de voir euh, qu'on a cet intérêt-là. Euh, même chose, un peu en Asie, on a fait un, un top annuel, un top 100, dans le fond, dans les compagnies qui sont, les, qui sont en mesure de progresser le plus au niveau des technologies, l'informatique, l'information, pardon. Euh, ici, j'avais quelques slides au niveau de, des clients de Red Hat. Euh, J'en ai enlevé, je ne les ai pas toutes mis parce qu'il y a beaucoup de clients américains. J'ai gardé celle-là parce qu'il y a deux clients à lesquels je vais vous parler, qui est vraiment intéressant. Le premier qui est New York Stock Exchange, euh, Euronext, dans le fond, qui est la... Plus grosse plateforme d'échange euh, d'action, euh, c'est un client qui, euh, qui utilise nos produits, qui utilise des milliers de serveurs Red Hat, qui utilise un, un produit qui s'appelle Red Hat Burge pour messaging real time grid. C'est pas un produit que je vais toucher dans ma présentation, mais c'est un produit qui existe. Sachez que ça existe, spécialement fait pour le domaine financier. Eux ils utilisent ça, et euh, ce que je veux vous raconter avec euh, les New York Stock Exchange, c'est que ces gens-là, lorsqu'il y a une panne, Okay, euh, que ce soit au niveau matériel au niveau euh, logiciel cette panne-là doit être reportée à la SEC la SEC c'est l'organisme qui, euh, qui euh, assure la sécurité des transactions financières et euh, la SEC va évaluer les dommages euh, que cette panne-là a pu faire donc perte de transactions, euh, perte, perte d'argent et vont émettre euh, une amende au New York Stock Exchange et cette amende-là va varier entre de milliers de dollars à millions de dollars donc pour eux d'avoir une plateforme qui est stable, euh, qui est solide et super important Et on est très fiers qu'il ait choisi Red Hat. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir un petit peu plus loin, là, dans les commentaires dans le bas, euh, New York Stock Engine sont très fiers, euh, très heureux de travailler avec nous et ils vont continuer. Ils ont un bon, un bon discours disant que la plateforme Red Hat est vraiment très stable. Sabolding, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie-là. Ça vous dit quelque chose. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous avez déjà utilisé le service... Euh, je suis à peu près certain, si vous voyagez, si vous avez déjà voyagé, euh, lorsque vous faites affaire avec une compagnie euh, de réservation, une compagnie de voyage, euh, lorsqu'ils vérifient les vols disponibles, euh, c'est Southbounding qui fait le travail, de, dans le fond, de répondre à cette requête-là. Donc, eux, ils connectent les différentes euh, compagnies aériennes et fournissent le service aux compagnies qui vendent euh, les vols, dans le fond. Donc, eux, euh, roulent toutes leurs plateforme sur Red Hat, il rôle euh, des milliers de transactions à la seconde hein, sur cette plateforme-là. Marriott, vous connaissez Salesforce euh, aussi, je suis certain que vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est des compagnies qui ont déployé largement euh, euh, nos produits Red Hat, pas nécessairement juste Red Hat Enterprise Linux ou aussi JBoss et d'autres produits. Euh, ici, petit slide pour changer le tempo de la présentation, euh, un peu comme des nouvelles. Donc, euh, je l'ai mentionné tout à l'heure. Euh, L euh, en décembre dernier, on a acquis une compagnie qui s'appelle ManageIQ. Est-ce que vous connaissez cette compagnie? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ManageIQ? Donc, ManageIQ, euh, c'est une compagnie qui offre euh, des, euh, un logiciel pour aider à la gestion euh, euh, des machines virtuelles et des machines dans un cloud. La Alpha ManageIQ a gagné euh, l'an passé au VMworld une, euh, la technologie la plus innovante au niveau... Euh, des machines virtuelles. Donc, on a acheté cette compagnie-là euh, et ce qu'on ce qu va faire avec Manage IQ, dans le fond, on va l'intégrer avec nos produits euh, de virtualisation, on est aux produits de cloud. Euh, Je n'ai pas de détails à vous donner parce qu'on est en train encore de plancher sur ça, les a acquis en, en décembre, ce qui est très récent. Mais vous allez voir des fonctionnalités de Manage IQ intégrées maintenant dans nos produits. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup de demandes au niveau du chargeback, surtout pour si vous avez dans un environnement virtuel puis vous voulez être en mesure de charger, par exemple, un département sur sa consommation. Il n'y avait pas vraiment de solution qui existait, euh, en tout cas, du moins basée sur nos produits. Donc, avec Manager IQ, on va aller chercher cette capacité-là. Euh, on a relâché un produit qui s'appelle OpenShift Enterprise. Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail trop de, de ce produit-là, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, éventuellement, je pourrais en discuter plus tard ou après la période de questions. Donc plusieurs autres nouvelles à votre droite, on joue euh, dans ce qu'on appelle le Big Data. Donc on participe au projet Hadoop de Apache, je ne sais pas si vous avez déjà entendu si ça vous dit quelque chose. On a un plugin pour Apache Hadoop maintenant qui permet d'utiliser nos unités de stockage, nos produits de stockage. Euh, quoi d'autre? Avec SAP, euh, SAP a certifié plusieurs de leurs logiciels sur la plateforme de virtualisation. Et ainsi de suite. Là, encore là, je ne vais pas lire tout le détail des, des slides, mais je, je vais partager la présentation avec vous. Fait ça vous donner de l'information. Donc, tout ça, pour vous montrer que ça bouge, euh, beaucoup de nouvelles en décembre, janvier, euh, février. On a beaucoup d'autres nouvelles qui s'en viennent prochainement. Fait la meilleure façon, c'est de, de suivre notre site Web. On annonce, euh, bien sûr, toutes les nouveautés euh, chez Red Hat à partir de notre site Web. Euh, Qu'est-ce que les analystes ont à dire maintenant à propos de Linux sur le marché? Ça, c'est intéressant. Pour ceux qui hésitent... Euh... Oups. pardon. <rire> faut pas que je me gratte. J'ai un petit micro ici. <rire> euh, donc, ce que les analystes ont à dire euh, maintenant au niveau euh, de Linux, c'est des chiffres intéressants, euh, surtout pour ceux qui se demandent « Est-ce que je prends le virage Linux ou j'attends encore? » Donc, ce que les analystes IDC Gartner nous disent, c'est que oui, allez avec Linux. Uh, Linux, la, la, la, la plateforme est mature. Dans les prochaines années, ici, on a une étude, 2011 à 2016, on peut voir les applications, euh, le revenu par application euh, en termes de logiciel libre Linux, on parle d'une croissance d'environ plus de 20 Si on se compare avec Windows, par exemple, on va être en bas du 10 Et Regardez, la démarcation se fait encore plus grande au niveau des logiciels d'infrastructure, de des systèmes d'exploitation, entre autres. Donc, Linux, on va encore avoir une croissance de 22-23 alors que Microsoft va être tout près du 5 donc ça, ça vient des analystes, IDC euh, et Gartner. Gartner nous dit qu'en 2017, 60%, 65 des applications qui roulaient sur des versions Unix vont euh, avoir été migrées sur, principalement sur Linux. Et pour ceux qui ont des, encore des serveurs Unix, euh, ce que Gartner vous dit, si vous planifiez une sortie du monde Unix, bien, considérez Linux en priorité. Et regardez la, la citation d'Alba de Sarah que je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, avec Red Hat Linux, sont capables d'aller chercher euh, 32 000 transactions en seconde. Donc, un chiffre intéressant. Ça va jusqu'à présent? Oui. Excellent. Euh, une autre étude, d'IDC qui dit que dans quelques années, il va rester deux systèmes d'exploitation, euh, Microsoft et Linux. Euh, le monde Unix ça, est appelé euh, à disparaître, ou il va rester des traces. Donc, ça, c'est des études basées sur... Euh, les tendances euh, dans différentes entreprises euh, euh, au tra à travers le monde. Maintenant, si on revient un petit peu plus à Red Hat, notre processus de développement, pour ceux encore qui nous connaissent un peu moins, euh, de comment ça, comment ça fonctionne, comment on crée le produit Red Hat Enterprise Linux. Euh, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la communauté des euh, logiciels libres, aujourd'hui, on trouve des centaines de milliers de projets et à pratiquement tous les jours, je ne peux pas chiffrer le nombre, mais il sort des nouveaux projets, des mises à jour qui sortent pratiquement tous les jours pour les, les, les, les plusieurs produits de logiciel libre. Alors nous, ce qu'on fait chez Red Hat, c'est qu'on contribue à plusieurs de ces projets-là. Non seulement on contribue, mais on va créer des nouveaux projets aussi. Et il euh, y a un projet communautaire qui s'appelle Fedora, qui est une distribution Linux. Donc, c'est euh, n'importe qui qui veut participer à ce projet-là. Euh, ce que Fedora fait, c'est qu'ils vont prendre des milliers de projets qui sont disponibles, ils vont euh, les mettre ensemble, ils vont créer un, un installateur pour en faire un système d'exploitation avec des projets, euh, des projets open source euh, livrés avec euh, Fedora. Donc, nous, chez Red Hat, on participe à Fedora. enfin on finance beaucoup de choses du côté Fedora. Et ce qu'on va faire à un certain moment donné, c'est qu'on va prendre une image de Fedora, on va dire la version de Fedora, par exemple, euh, Fedora euh, 19 qui s'en vient, euh, pourrait éventuellement devenir Red Hat Enterprise Linux 7, la prochaine version. Donc, on va prendre une version. Ce qu'on va faire, on va la stabiliser. On va l'épurer un peu. On ne gardera pas tous les, les, les logiciels libres qui se retrouvent dans Fedora. On va en garder quelques-uns. Euh, et notre sélection se fait sur la demande qu'on a de nos clients. Donc, c'est une sélection basée sur des clients d'entreprise. Euh, on ne peut pas garder tous les projets, il y en a trop, parce que nous, chez Red Hat, qu'est-ce qu'on livre avec Red Hat Enterprise Linux? On le supporte. Si on veut le supporter, il faut bien le maîtriser, il faut bien le connaître. Donc, on va vraiment épurer Fedora, on va le stabiliser, on va le rendre, dans le fond, euh, commercialisable, dans le fond pour que les gens puissent le consommer d'une façon commerciale. Euh, on va le documenter. Et la chose la plus importante qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un processus de certification en place pour s'assurer que Red Hat roule bien avec certaines plateformes euh, matérielles et euh, certains logiciels. On va travailler avec plusieurs... Euh, développeur de logiciel et de plateforme J'ai mis quelques compagnies dans le bas. On travaille précisément avec tous les grands euh, du monde euh, du domaine euh, des technologies d'information. Donc, pour s'assurer que REL va bien rouler, qu'il va être stable en entreprise, c'est ce que les gens recherchent. On va le sécuriser aussi. Et ce qui nous démarque un petit peu de la compétition, c'est notre processus de qualité assurance. Donc, chez Red Hat, qu'est-ce qui va faire qu'on va relâcher une version de Red Hat? On va s'assurer que quest ce qu'on livre avec la qualité assurance est là. Euh, dans mon, mes vies antérieures, j'ai travaillé pour la compétition. J'ai fait quelques années chez Novel avec Suse Linux. Euh, à l'époque, Suse Linux, euh, qu'est-ce qui drivait la, les sorties de Suse, c'était le marketing. Parce qu'il faisait un gros show dans des hôtels. Il payait la, la bouffe à tout le monde, les bonbons avec plein de T-shirts. Et euh, c'était une machine euh, énorme. Et si les développeurs disaient, bien, on ne peut pas sortir cette version de l'OTIOS parce que ce n'est pas stable, le marketing disait, bien non, c est, tout est planifié, on a une tournée euh, aux États-Unis qui est déjà tout en marche, tout est réservé, on ne peut pas. Fait qu'on le sort quand même. Dans le cas de Red Hat, c'est très différent parce que les sorties des logiciels sont vraiment euh, définies par l'équipe euh, des développeurs. Et je peux vous dire qu'on avait targeté Red Hat Linux Up euh, pour la fin de cette année. Et euh, nos développeurs ont dit « non, il y a trop de choses euh, encore instables ou pas prêtes qu'on veut offrir avec Red Hat Linux 7, donc on va la reporter à l'année prochaine. » Donc c'est eux qui ont le gros mot à dire. Et la qualité d'assurance est là. Je sais, si, sais qu'il y en a de, parmi vous qui utilisent euh, Red Hat Linux. Euh, je n'ai jamais entendu de, de mauvaises histoires de, de, de, de, sur nos produits étant instables. Donc c'est vraiment euh, ce qui nous différencie de la compétition. Donc, c'est notre processus de développement. Maintenant, euh, on développe dans une multitude euh, de logiciels libres. Euh, un sur lequel on développe beaucoup, c'est le kernel Linux. Hein? Et le kernel Linux est au cœur de la distribution. Donc, ici, euh, j'ai pris euh, des statistiques sur le kernel 2636. Euh, qui n'est pas la dernière version, qui n'est même pas la version inclue dans Red Hat 6, qui est une version un petit peu plus haut. Mais juste pour vous montrer, Red Hat, on est vraiment le, plus, le principal contributeur au kernel. On a Intel, Novel et IBM qui suivent. Novel, c'est plus SUSE maintenant. Euh, on va changer de nom. Mais il reste qu'on contribue à plus de 12 euh, des changements de ligne de code dans le kernel. Alors, qu qu'est-ce qu que ça vous apporte, vous, euh, de savoir ça? Euh, Qu'est-ce que ça apporte à nos clients, dans le fond, de savoir que Red Hat est un contributeur majeur euh, au kernel? Euh, dans le fond, la composante du kernel euh, en Linux, c'est ce qui est le plus important dans les le systèmes d'exploitation. Et souvent, on a à développer ou corriger euh, des problèmes dans le kernel. Parce qu'on contribue beaucoup au kernel, on a une meilleure maîtrise du kernel, et aussi on peut l'influencer, c'est la direction que le kernel va prendre. Donc, s'il y a des clients qui ont des besoins particuliers, qui ne sont pas disponibles dans le kernel, mais qui ont besoin du kernel, bien, parce qu'on est présent là, on peut influencer ça. Je peux vous donner un exemple. On, on travaille avec un client à Québec, un, un ministère, qui avait un besoin très particulier au niveau du kernel Linux. Et eux, ils, ils tenaient vraiment à ce que ces modifications-là qu'ils voulaient apporter euh, se retrouvent dans le kernel upstream pour que d'autres distributions Linux euh, en bénéficient. Et euh, pourquoi ils voulaient ça? Bien, tout simplement, c'est que le ministère utilise nos produits, mais utilise d'autres d'autres distributions Linux, pour d'autres projets. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils voulaient faire ce travail-là. Donc, ils ont travaillé avec nous, avec notre équipe de développeurs chez nous. Ils ont travaillé à l'ajout euh, du code dans le kernel Linux. Et on devrait voir apparaître ces modifications-là très bientôt dans le kernel Linux. Donc, on est capable de faire ça puisqu'on est très présent au niveau du kernel. Maintenant, euh, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, le modèle d'affaires de Red Hat, le modèle d'abonnement, euh, c'est la façon dont on, on travaille avec nos clients. C'est la façon dont on génère des revenus. Donc, c'est très différent du modèle commercial. Donc, quand vous faites affaire avec nous, vous vous abonnez à notre produit. ok Donc, vous vous abonnez à REL, par exemple. Il n'y a pas de coût d'acquisition du logiciel et il n'y a pas de coût nécessairement maintenance. C'est vraiment un principe d'abonnement. Et l'abonnement, c'est une fois par année que vous devez payer le nombre d'abonnements que vous avez besoin dans votre environnement. Maintenant, je veux démystifier ça parce que souvent, nos clients nous disent « Ah, moi, je paye un abonnement, mais je n'utilise jamais vos supports. » Bien, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que le support qu'on offre avec notre abonnement. Donc ici, ça décrit un petit peu ce qu'on offre. Tout d'abord, on a un portail client. Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà branché. Je devine que oui, si vous avez enregistré vos, vos abonnements et Red Hat. On a un portail, un portail client qui évolue très, très vite. Il y a des forums de discussion assez actifs. Vous pouvez participer en tant que personne euh, qui veut aider, mais aussi en tant que personne qui a besoin d'aide. Donc, ça donne des points. Si vous participez, vous répondez à des questions. On a une knowledge base, que la plupart des, des compagnies en IT ont, ont bien sûr. Euh, on, a, on offre, ça c'est important, c'est ce qui nous démarque, entre autres, euh, des distributions Linux euh, dites... Euh, euh, communautaire comme Debian comme euh, comme Fedora par exemple le processus de certification de matériel et logiciel ça c'est quelque chose qui est un coût important pour Red Hat et euh, grâce à aux abonnements que les gens paient à Red on est en mesure de pouvoir avoir ce portfolio-là de certification. -là. Si on n'aurait pas personne qui, qui nous paierait, on aurait de la misère à faire ça. C'est sûr qu'on travaille beaucoup avec euh, IBM, avec euh, HP euh, et tous les gros joueurs. Eux en font une part, mais nous aussi, on a à travailler avec eux pour s'assurer, dans le fond, que vos logiciels, votre matériel est certifié sur elle. Donc, c'est un coût. Et parce que vous payez un abonnement à nous, ben, on est capable d'en de, offrir plus. On a euh, ce qu'on appelle une software... Assurance, dans le fond, si vous euh, développez des solutions euh, maison ou euh, des petites appliances avec nos produits et vous faites poursuivre par un client parce qu'il y a un bris de licence, un bris de euh, la GPL, par exemple, ben, on va vous protéger en encore pour hein, le même montant que vous avez investi avec nous. On a bien sûr le support euh, global, euh, dans le fond, qui, vous pouvez ouvrir des tickets chez nous. Euh, que ce soit par téléphone ou par courriel, qui est 24, disponible en 24-7 si vous avez l'abonnement qui va avec. On offre le, le, le service multilingue. Je ne sais pas si vous savez, euh, c'est possible d'ouvrir des tickets chez nous en français. Je ne sais pas si vous avez déjà fait euh, l'expérience. Euh, c'est pris par notre équipe en France. Donc, euh, et notre équipe en France travaille à l'horreur de, euh, de, ouais, de 9 à 5. Ils n'ont pas un bureau 24-7. Par contre, si vous voulez le faire, c'est toujours possible. Euh, je sais qu'ici, ça fait quelques années qu'on essaie d'avoir euh, le support francophone euh, en Amérique. Euh, par contre, la masse euh, critique de revenus au niveau francophone n'est pas là pour justifier l'embauche d'un employé ou d'eux en temps plein pour s'occuper du sport. Mais je pourrais vous dire que depuis quatre ans, ça a bougé beaucoup et éventuellement, on pourrait voir apparaître ce genre de support euh, à ce niveau-là. Chose très, très intéressante que les jeunes ne connaissent pas au niveau euh, du support. On fait partie d'un groupe de compagnies euh, dans le domaine des technologies d'information. Euh, c'est une centaine d'entreprises qui ont créé un système de tickets en ligne. Je vous donne un exemple. Vous, euh, vous ouvrez, vous avez un serveur HP, vous avez réel dessus, vous avez des, des, des problématiques. Vous pensez que c'est le système d'exploitation. Nous, on, on, on analyse vos logs, et on s'aperçoit que non, finalement, ce n'est pas le système d'exploitation, c'est probablement la carte réseau qui est problématique. Au lieu de vous dire ben, « appelez HP et ouvrez un ticket avec HP », on fait partie de ce réseau-là, Multi-Vendor Case Ownership, euh, qui nous permet d'ouvrir un ticket chez HP pour dire « on a ciblé un problème avec une carte réseau, il faudrait que vous travailliez sur le problème ». Et on travaille avec eux en arrière-plan pendant que vous, vous pensez que c'est nous qui réglons le problème. Donc c'est un réseau qui est là, ça fait quelques années que ça roule, on a HP, tous les grands euh, noms d'informatique sont là, HP, IBM, Dell, euh, CA, Oracle, est là, euh, donc... Euh, on fait partie de ce réseau-là. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, on évite de, du lançage de balles, dans le fond, entre, entre compagnie, ce que les clients n'aiment pas en général. Euh, on offre une stabilité du produit pour une période de 10 ans. Donc, si comme Red Hat 5 et 6, euh, ils ont sorti des dates précises, ils vont être supportés euh, sur une période de 10 ans. Donc, vous allez recevoir des mises à jour, des patchs pendant 10 ans. C'est possible d'étendre 300, mais il y a des coûts supplémentaires. Mais de base, avec le produit, vous recevez... Euh, une garantie que le logiciel va être là et supporté pendant 10 ans. Pour l'entreprise, c'est super important. Euh, la grande entreprise, entre autres, euh, avant on était à 7 ans, on a étendu depuis l'année passée, on a rajouté 3 ans au produit. On a été, un des, euh, on a été le leader, euh, enfin, fait, dans le système d'exploitation à faire ce «move-là ». Et quelques mois après, euh, Nova a suivi avec SUSE et Microsoft a suivi aussi euh, avec le support 10 ans. On offre les updates, les patches et les mises à jour euh, avec notre abonnement. Donc, si vous roulez Red Hat Linux Enterprise 6 aujourd'hui et 7 sort demain, bien, vous n'avez pas acheté euh, la nouvelle version, vous l'avez automatiquement parce que vous êtes abonné à nos services. Autre chose qui n'est pas mentionnée sur cette slide-là, là que euh, et que j'ai vécu avec un de mes clients au niveau financier ici à Montréal, une banque. Euh, C'est une banque qui avait déployé, avait des serveurs réels, avait des serveurs CentOS, je sais pas si vous... Vous savez, CentOS, euh, que c'est. Donc, CentOS, euh, euh, les patchs qu'ils délivrent n'ont aucune garantie de la source, de où elle vient, où provient la patch. Donc, okay, ça peut être installé sur n'importe quel serveur, dans, dans une carte dans une maison. Donc, la banque s'est retrouvée avec un, euh, à faire une mise à jour d'un RPM. Et dans RPM il y avait un cheval de Troie qui a fait des dommages assez importants à la banque. Donc, euh, la banque a migré euh, depuis ce temps-là tout euh, le système CentOS à Red Hat pour ne pas revivre cette situation-là, parce que nous, on garantit la source euh, la patch. On est, capable, on est en mesure de pouvoir le faire parce qu'on gère l'infrastructure, ce qui n'est pas le cas de CentOS. CentOS, on met les patchs dans la communauté, puis on ne sait pas trop sur quel serveur on peut la retrouver. Donc, c'est une des différences euh, importantes euh, qu'on a avec une distribution communautaire, par exemple. Donc, s'assurer que les patchs sont bien délivrés et qu'ils sont sécurs. Autre euh, force de notre équipe euh, et autre, euh, euh, autre chose qui sont incluses dans vos, votre souscription, c'est ce qu'on appelle la Security Response Team, SRT. C'est euh, eux, euh, euh, eux, dans le fond, qui vont créer les, les patchs du système d'exploitation. Mais cette équipe-là, dans le fond, surveille les activités virales, les activités euh, de hacking y a sur, le, sur Internet et s'assure que nos patchs sont pas vulnérables, que les patchs qu'on émette ou que notre système d'exploitation n'est pas vulnérable. Donc, ils sont proactifs. Ils n'attendent pas que quelqu'un trouve une faille et qu'il l'exploite. Ils vont être proactifs là-dessus. Et notre équipe a une très bonne réputation. Plusieurs distributions Linux se basent sur les publications de notre équipe pour créer le patch. On a euh, du training, mais ça, ce n'est pas inclus dans la discussion. Donc, dans le fond, tout ce que vous avez là est inclus dans votre abonnement à Red Hat. Et l'argent que vous contribuez, euh, que vous donnez à Red Hat, bien, il y a une partie qui s'en trouve dans la communauté, une partie qui fait évoluer le, le système d'exploitation, qui fait évoluer les logiciels libres qu'on inclut. Donc, oui, euh, vous avez droit au support, mais votre contribution est encore plus importante que ça euh, au niveau euh, du monde Linux. Est-ce qu'il y a des questions sur le modèle sur les abonnements? Ça va? Ça fait du sens? OK, ici, euh, une petite slide qui euh, démontre, bon, quand vous faites affaire avec Microsoft, viens-moi, voici le, comment il fonctionne versus Red Hat. Je ne veux pas aller dans, dans le détail, à moins que vous avez des, des questions précises. Euh, je veux vraiment euh, avancer un petit peu plus dans Red Hat Linux. Ici, ce que je veux vous dire, les ports de marché, euh, très intéressant. Euh, donc, depuis 2007, on... <coughs> ils décident, dans le fond, tient les ports de marché au niveau des serveurs entreprises Linux. Euh, les derniers chiffres qu'on a datent de 2011. Euh, pourquoi? C'est que généralement, ces données-là sont publiées en juillet. Donc, les prochaines données, les données pour 2012, vont être publiées en juillet 2013. Donc, très bientôt, ben, très bientôt, en quelques mois. Donc, les dernières qu'on a, c'est 2011. On parle de 72,6 des parts de marché du côté Redat et 23,2 euh, du côté Attachment -Sews. Et ORAC, on parle de 1,3 euh, si on regarde avec, euh, en 2010, on voit que to Use, ça ne va pas bien, c'est sur une pente descendante. Euh, c'est sûr que la compagnie a changé de nom, a été acquis, euh, l'orientation n'était pas trop claire. Euh, ça nous a donné un coup de pouce, on a augmenté. Mais reste qu'on est très actif. Euh, vous l'avez vu, on a fait beaucoup d'acquisitions euh, dernièrement. Si vous regardez un petit peu les nouvelles euh, avec Attachment to ça se beaucoup ces temps-ci. On ne voit pas vers où on s'en va. Donc, ce qui est le ce qui est important pour vous, c'est de voir, oui, on a les parts de marché. Donc, ce qui fait que quand une application, quand un euh, manufacturier logiciel ou matériel a à certifier son logiciel sur Linux, mais qui euh, il regarde en premier, c'est celui qui a les parts de marché. Donc, c'est sûr que notre portfolio est beaucoup plus important que ce qu'on trouve chez les compétitions. Donc, Oracle, vous savez, Oracle en une distribution Linux qui s'appelle Oracle Linux. J'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'ils l'utilisaient tout à l'heure. Donc, spécifique pour les bases de données. Euh, certes, quand vous voulez déployer autre chose que les, euh, que les bases données là-dessus, c'est peut-être problématique. Donc, c'est peut-être pour ceux qui ont de la misère à, à monter. Mais il reste que, c'est ça, au niveau des ports de marché, là, on est là. Et je ne pense pas que 2012, on, vous allez nous voir baisser. J'ai l'impression que le chiffre est encore plus haut en, avec les parts de marché 2012.